Et salut à tous, c'est Skyspire j'espère que vous êtes bien, surtout aujourd'hui, euh, pour une petite vidéo, en compagnie de bonne Nutella, pour euh, du Hicka Brain, hein, du MLG Rage sur la Brain <rire> L'acteur qui va bien. D'accord, alors Coco, t'es vraiment un génie, déjà là, tu viens de laisser passer. Wow On a gagné Très bien, et bah vraiment j'adore, hein. énorme partie. <rire> euh, Abonnez-vous, laissez les des pouces j'ai ça, allez, allez <rire> Et salut à tous, c'est Les J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en compagnie de Ponitella. Bonjour les gens, j'espère que vous un... aimez à l'huile de palme, la noisette et euh... et du sucre. Oui. Ah. Et euh, aujourd'hui on est sur le mode MLG Rush, donc en gros c'est un e prime. Sur voilà un bon. pas... Pardon. Oui. Ok bah génial, alors on va le défoncer, bro. Allez pas à le faire tomber je marque les points. Ah ça va être très rigolo cette partie. <rire> Par contre s'il arrive à marquer un point là c'est qu'on a un problème. Hein. On est vraiment les gros points. Salut, je vais marquer un point, ça te dérange pas. Regarde. Non <rire> Vas-y. Fais, fais je, je fais des roches moi. Pas des MLG roches, juste des roches. C'est drôle hein, de poser des blocs dans bon. le monde C'est drôle de mourir. Attends, j'ai le, le spam. <rire> Oh, le démon, ouais, <rire> putain, mais mec, j'ai MLG de partout. Il a essayé de me faire tomber. J'ai MLG, ouais, ouais, ouais. Allez, on ouais. recommence. Oula, qu'est-ce qu'il fait ce con? Allez, bah, attends. En, fait, il... en fait, il est... il est MLG, même pas. Ouh, il a failli passer. Bien, non, <rire> on fait des échanges. Fait... <rire> C'est très drôle. J'adore cette partie. -là. Dieu. très compliqué, hein Waouh Bonsoir <rire> Ça va Oh, il fly <rire> Non, il a juste une de merde Attends, regarde, Coco, de... je, regarde, je suis sur les côtés aussi, Coco oui Oh, regarde, je le suis le sur les victoire. côtés oh, Coco Il est beau le Il est beau, il est beau le chemin Il est beau, il est beau ah. Ouais Adieu <rire> pour en refaire un <rire> Oui, je suis chaud pour en refaire un Sérieux Oh, la chance Oh oui Rouge, rouge, vive les rouges. Rouge. Ouais attends j'ai envie de te faire chier pour l'homme. Et là je bouge mon boule. boule Non parce que ça de toute façon ils pas. C'est pourquoi. Parce Quoi que l'attente de deux minutes est vraiment trop longue. Ah ouais On paraît qu on... On convenu que là je vais mettre des trucs que tu seras obligé de mettre. Genre. Les cacas, c'est magique. C'est caca Noël. C'est fantastique. Petit caca Noël. Quand, quand tu descends... descendras du ciel. Non, le mien il va marquer. Il va marquer le mien, c'est sûr. Ouais, c'est serait, ce serait bien que la map se reset parce que si regarde mon côté la map, comment elle est. De fuck De mon côté, la map est pas en steak. Ok, ah ah bah dis donc, heureusement que ça se reset, hein. moi j'étais en train de tryhard, mec, t'es pas bien. Merde, mais mien veut marquer. Mmh, Attends, je vais tenter un truc, je vais essayer de marquer, mais pas pas chez euh, pas chez les bons points. <rire> J'ai réussi, regarde. Oh non <rire> J'ai <plus> <rire> mis un point chez lui, en mode... Bon, allez, il nous reste plus de 4 points, 3 points à mettre. Mais c'est bon, là, on a gagné. T'es gars Désolé, oh non, il y a un mec qui est passé oh, Il y a putain. un mec relou chez toi. Ma meuf qui m'envoie mon Ouais, mais là je suis un mec Désolé, il est les filles. Si bonne shape, ça m'amuse que les meules. Oh putain, euh, putain, mec, attends, on gère grave. Est-ce que vous bah, finissez Ouais, un hein, verre. C'est ce que j'allais dire. Allez, c'est parti. Go un verre. Attends, la, la, la, la, la, la, la mec, je vais mettre en mode de ninja. trop ninja. Tu vas grave vénère Putain Il crève Crève bien le cornichon Lolilol, hein lolilol, loli, loli, loli, loli, loli. Tu crois que je vais là Eh ben non, je vais là Quoi Eh bah ben non, je vais par là J'ai l'impression de donner des coups on va venir aujourd'hui, on va apprendre à... On va prendre à MLG à Coco. Arrête ça, C'est le cornichon <rire> Qu'est-ce toi T'es beau, beau Quoi Tu es passé Oh non Oh non, il a à la victoire Non, tu dégages Tu dégages, Coco Mais Coco, arrête Tu vas gagner moi qui voulais montrer à tes abonnés que j'étais fort Putain, c'est chaud Oh mon dieu, ce match est tellement serré Coco et moi et c'est les gars, oui! Oh GG! Oh GG! Oh putain! Mec, j'étais tellement devant, tu m'as niqué avec ma co. <rire> avec ma co de merde. Ah bah d'accord, là pour te dire, F3, je suis en. moins 900. Oh, j'étais en moins 930 quand j'ai quitté la game. <rire> Et bah GG! Bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo euh, sur euh, c'est euh, du gravity, je crois. Ouais c'est ça, gravity sur the high. on se retrouve pour la prochaine vidéo, ce sera du gravity sur the high. Allez, salut à tous, c'était Sky Spirit et le pot de Nutella Ah. Au revoir pot de Nutella A.